Maëlie Sancelin, bonjour. Vous êtes directrice des opérations et du développement d'Age d'Or Service, spécialiste du maintien à domicile des personnes âgées. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci Vincent, je suis ravie d'être avec vous. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité du réseau Age dor sujet important, c'est de comprendre que cette crise, malheureusement, heureusement, montre toute l'importance de ces métiers du bien-être au domicile des seniors. Donc à aujourd'hui, on a une activité qui, qui se développe, qui est constante par rapport à l'année dernière et qui se développe pour nos franchisés qui ont cette offre globale de services qui permet aux seniors, aux personnes fragiles, de rester chez eux le, le plus longtemps possible. Donc évidemment, on a impacté, mais c'est surtout la preuve que notre métier est essentiel, la preuve que le métier d'auxiliaire de vie est essentiel et que les, les franchisés, les, les équipes des franchisés sont depuis le début, aux côtés du personnel soignant des hôpitaux pour gérer ces sorties d'hospitalisation, pour permettre que les personnes passent à leur domicile au lieu d'être hospitalisées. Voilà. C'est cette preuve du caractère essentiel de, de nos métiers. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire la première chose, peut-être qu'on va, on va le traiter sur deux aspects. La première chose, c'est qu'on est une marque et un réseau qui est pionnier, puisqu'on a 30 ans, donc on a un réseau qui, est, qui connaît notre, ce métier du, du maintien à domicile. Donc, en ce sens, notre métier du maintien à domicile n'a pas évolué en tant que tel. Nos pratiques pour maintenir une personne âgée, un senior au domicile, restent les mêmes. En revanche, le besoin... Euh, évolue notamment dans ce contexte-là, puisque eh bien, vous, avez, euh, vous êtes moins en contact avec votre famille, vous voyez moins vos enfants, euh, le, faire son repas est, est plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on s'est adapté et que nos franchisés se sont adaptés dans cette période de, de, de crise. Par exemple, la livraison de repas, c'est une offre qui s'est beaucoup développée euh, dans ces derniers mois. Donc là, on est par exemple à plus de 20% sur, sur la livraison de repas. On voit que le lien social est fondamental. Donc, on a développé une offre qui est focalisée sur l'assistance informatique qui a pour objectif de rompre l'isolement en utilisant le numérique et en permettant aux auxiliaires de vie d'avoir une meilleure maîtrise de ces outils-là et de pouvoir permettre aux personnes qui sont à domicile d'acquérir, de savoir utiliser une tablette, un ordinateur pour se connecter avec ses proches, pouvoir échanger avec ses proches. Donc, en ce sens, effectivement, on s'adapte pour permettre aux seniors de rester mieux chez eux. Avec la pandémie actuelle, avez-vous le sentiment que votre métier est plus valorisé, mieux considéré qu'avant C'est vrai que vous avez raison, on a, on a deux sujets. Euh, le premier, c'est la, la connaissance, parce que pour être valorisé, il faut d'abord connaître un métier. Donc on a deux sujets, c'est la connaissance, d'une part, et puis la reconnaissance euh, de, de notre métier. On n'a jamais autant parlé du métier, de l'auxiliaire de vie, que pendant ces derniers mois et qu'au cours de ces derniers mois. Donc c'est effectivement une très bonne nouvelle. En revanche, eh bien, il, faut continuer. il faut continuer à faire parler de, de nos métiers et à montrer que c'est un métier qui est essentiel. Donc, on espère beaucoup que ces prochains mois, même si euh, la réforme euh, qu'on attend tant, cette réforme sur la loi grand âge et a compliquée à arriver, on espère une campagne de communication euh, des pouvoirs publics pour valoriser notamment ce métier de l'auxiliaire de vie. Où en est le développement de votre réseau en ce début d'année Alors, ça fait partie. De nos, de nos axes stratégiques, euh, évidemment 2021. Donc, consolider notre maillage territorial par la création d'entreprises, par la reprise d'entreprises, par la captation d'indépendants. Euh, nos objectifs pour 2021, c'est plus 15 créations euh, d'agences, reprises ou des indépendants qui nous rejoignent. Parce que ce que l'on constate dans cette euh, crise, c'est qu'il y a un besoin de sens et qu'il y a un besoin de ne pas être seul. Donc Effectivement, rejoindre un réseau de franchise permet entreprendre dans un métier qui a du sens, être salarié dans un métier qui, qui a du sens. Et puis, pour des indépendants aussi, c'est une réponse à ce besoin de pouvoir partager avec des pairs et avoir des méthodes, peut-être pour dans une période de relance plus, plus organisée, pour accélérer cette, cette relance-là. Quels sont les critères pour devenir franchisé h service alors, il n'y a pas de la bonne nouvelle, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de, de critères euh, très précis ou on va dire plutôt un profil très, très strict pour euh, devenir et rejoindre euh, le réseau Age d'Or. En revanche, euh, notre point euh, essentiel, c'est d'être aligné sur euh, notre mission, qui est importante, c'est de permettre aux personnes euh, âgées, aux personnes plus fragiles, de pouvoir rester bien-être à leur domicile le plus longtemps possible. Donc, c'est le, le partage euh, de cette euh, mission, le partage de no, nos valeurs qui sont essentielles pour pouvoir rejoindre le réseau HDOR en tant que créateur d'entreprise. Après, euh, effectivement, bah, vous, êtes, vous voulez créer une entreprise, donc vous avez, comme tout euh, processus de création d'entreprise, des compétences qui sont des compétences managériales, de pilotage d'activité, d'organisation euh, d'une part. Euh, D'autre part, eh bien, euh, de développement, puisque c'est vous qui allez créer, euh, c'est l'entrepreneur qui va développer son activité. Et enfin, euh, dans notre secteur, ce qui est, euh, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un niveau de formation euh, minimum qui est imposé par, par la réglementation, qui est un bac plus 3. Voilà. Après, il faut se limiter à ça, il y a des manières d'acquérir ce, ce, euh, ce niveau de, de formation. Voilà. Mais le point principal, être aligné sur une mission, et puis c'est une relation, c'est une rencontre. Je pense que ce qu'on qu qu dit à nos nouveaux franchisés, aux, aux, aux candidats qu'on a, c'est qu'il faut se rencontrer. Donc C'est pour ça qu'on a mis en place des webinaires et qu'on met toujours en place des webinaires pour d avoir, d avoir une première rencontre. Et puis après, quand c'est possible, et actuellement c'est un peu plus compliqué, mais avoir évidemment un échange physique et puis surtout travailler sur le projet du candidat à la franchise, du, du futur entrepreneur pour pouvoir l'étudier avec lui, l'affiner et le rendre concret justement comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés dans le contexte actuel Bien sûr, on, a, on a trois étapes euh, la première c'est la prise de connaissance la deuxième c'est euh, une fois qu'on a validé le projet bah, c'est la, la phase précontractuelle et contractuelle et la troisième c'est la formation qui est essentielle pour aller dans un nouveau métier et souvent on l'observe c'est un nouveau métier mais c'est aussi des, des personnes qui étaient salariées Voyez, et qui franchissent ce on, on déclic de se mettre à leur compte et ben, vont devenir entrepreneurs et à leur, à leur propre compte. Donc, voilà. on, a, on a ces temps qui sont très importants et vraiment le, le, le point de départ, c'est le projet de la personne, l'étudier avec, avec elle pour dire ben, voilà sur, sur, sur un territoire précis, quel est le besoin des seniors Comment il peut y répondre Vous, Comment vous voyez en tant qu'entrepreneur Quel est votre niveau de rémunération à un an, trois ans, cinq ans Comment vous allez valoriser votre investissement C'est travailler sur tout ça pour ben voilà, vérifier que de part et d'autre, on est d'accord et qu'on va faire cinq ans ensemble à minima. Avez-vous eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise sanitaire alors, on a eu euh, ce qu'on a fait des, des enquêtes de satisfaction. Euh, alors au niveau des franchisés puis au niveau des clients aussi. On était jusque là. Et donc euh, les uns et les autres sont assez satisfaits. Alors euh, l'enquête de satisfaction a, deux, a une dimension différente, mais nos clients à 97 bien géré ou très bien géré euh, la crise. Pendant cette période-là, donc les intervenants à domicile ont bien géré la crise. Quant à nos franchisés, euh, effectivement, euh, ils, ont, euh, ils ont noté cet accompagnement pendant cette période de crise qu'on a eu à trois niveaux, hein, comme, comme beaucoup d'ailleurs, qui était de, de gérer l'urgence, gérer la reprise et puis gérer la, la, la relance. Donc ces trois temps qui sont fondamentaux et qui font partie du métier du, du franchiseur, hein, d'accompagner toujours les franchisés à chaque moment et quand les moments sont un peu plus difficiles, d'être à leur côté pour... Euh, pour gérer leur, euh, leur développement. Voilà. Donc, euh, oui, on l'espère et on continue. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on continue à les accompagner euh, avec, euh, en, en allant plus au devant de nos pratiques médico-sociales, euh, en les accompagnant dans leur, dans leur développement et en les accompagnant aussi euh, dans euh, leur solidité financière, qui, sont nos, qui sont fait partie de nos axes stratégiques 2021. C'est important. Euh, et donc, il faut qu'on, qu dans cette période-là, qu'on sache développer des organisations performantes pour aller sur une solidité financière et qui s'accompagne aussi d'une solidité plutôt RH, qui fait partie des éléments importants dans cette période 2021, d'être capable de recruter des collaborateurs pour servir nos personnes seniors à leur domicile. Quel conseil vous pouvez donner aux porteurs de projets qui euh, hésiteraient à se lancer dans, dans la situation actuelle Je pense qu'il y a un déclic. Le premier sujet, c'est d'avoir ce déclic de l'entrepreneur. Euh, donc, ça, c'est fondamental. Donc, euh, comment avoir ce déclic de l'entrepreneur euh, ben, à un moment donné, ce qu'on ce que, ce qu disait au début, hein, c'est euh, ce qu'on voit c'est des, des entrepreneurs qui se disent quelle est ma prochaine étape, où je peux être utile, quel sens je veux donner à ma carrière. Donc, un clics, je pense qu'il faut regarder dans ce cadre-là, utilité, sens que je veux donner à ma carrière et comment je vois mes prochaines années. Et puis ensuite, choisir un secteur, évidemment, en développement et en croissance. Notre secteur, celui du bien-être des seniors à leur domicile, du service aux personnes plus âgées, c'est un secteur qui est essentiel, c'est un secteur qui est en croissance, c'est un secteur qui crée des emplois. Et donc, en ce sens, qui permet ces reconversions professionnelles. Madame Senselin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice des opérations et du développement d'Age de Service et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et assez franchise.